Bonjour à tous, nous sommes donc en direct sur RCF en partenariat avec WebZine jusqu'à midi h 30 pour notre troisième émission avec des jeunes suivis dans le cadre du dispositif de la garantie jeunes et accompagnés par la mission locale du pays de Brest. Nous allons déjà dans un premier temps revenir sur le contexte de ces visites d'entreprise, juste avant de faire un premier tour de table. Juste à côté de moi, Guillaume Roguez, de la mission locale du pays de Brest. Voilà. Guillaume, peut-être, en quoi, quelles ont été ces démarches de reportage et de visites d'entreprise, et en quoi ces visites participent à la dynamique de recherche d'emploi pour les jeunes Alors dynamique, c'est le mot, puisque du coup, l'un des premiers objectifs de la garantie jeune, c'est justement de relancer une dynamique sur la, sur la recherche d'emploi et sur l'insertion professionnelle. C'est au cœur du dispositif de la garantie Jeune que l'on mène avec la mission locale de Brest, et notamment à travers des, des ateliers collectifs, puisque cet accompagnement socio-professionnel débute par des ateliers collectifs en groupe avec ces jeunes, et en essayant au maximum de multiplier les rencontres, les contacts et les périodes d'immersion d'entreprise. Euh, ce partenariat du coup, avec euh, &Co et puis euh, et puis RCF nous permet d'avoir la possibilité de rencontrer euh, les employeurs de différents secteurs. On est euh, aujourd'hui maintenant sur euh, la, le, la troisième session, disons, euh, faite depuis, euh, depuis ce début d'année euh, 2016. On avait commencé sur le secteur du bâtiment, on aura peut-être l'occasion d'y revenir également. Et puis, euh, ensuite sur le secteur du maraîchage, et puis enfin, du coup, ce qui nous amène aujourd'hui à, à parler de, de cette filière algues. Alors, en quoi justement, du coup, ces, ces visites participent à cette mise en dynamique euh, il y a plusieurs raisons. Euh, souvent, les, les, les jeunes que l'on accompagne ont parfois une certaine appréhension à aller vers euh, les employeurs, à pousser, euh, pousser les portes des entreprises. Euh, du coup, c'est pour nous euh, un prétexte pour euh, aller rencontrer tous ces professionnels. Euh, les informations qui sont euh, transmises euh, euh, permettent aussi aux jeunes ensuite de euh, récolter pas mal d'informations sur une filière en particulier et puis euh, débouchent euh, parfois sur des stages, des formations. J'aurai peut-être l'occasion de, de vous expliquer aussi la, différents, différents parcours de jeunes euh, du coup, euh, qui ont eu lieu sur euh, toute cette année et suite, euh, suite à ces visites. Alors, on va commencer par un tour de table. Vous l'avez dit, euh, Guillaume, euh, nous allons nous intéresser à la filière algues, hein, une filière qui est très présente dans le pays de Brest et en même temps qui est peut-être... Un peu méconnu euh, du grand public, c'est très paradoxal. Euh, on va commencer par un, un tour de table. Donc euh, à mes côtés, Patrick Leclerc, euh, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes euh, vice-président du pôle métropolitain du Pays de Brest, euh, en charge euh, en particulier de l'économie, c'est ce titre euh, que vous êtes là euh, aujourd'hui. Euh, juste à côté de moi, euh, Arnaud, juste à côté de lui plutôt, <rire> Arnaud euh, Delafont, euh, vous êtes euh, responsable du site euh, Danisco. Bonjour. Bonjour. Euh, Danisco en deux mots. Danisco, c'est la production d'alginate, extrait des algues brunes. À côté de vous, Dominique Lecomte, donc directeur alors du site des laboratoires Gilbert, maintenant ça a changé de nom Tout à fait. Donc Historiquement, nous parlions d'Algotherme, marque de cosmétiques marines qui est née à Landerneau. Nous avons passé par une étape où nous appelions Océan Terre Biotechnologie et maintenant nous appelons Laboratoire Gilbert. C'est une stratégie de communication qui a été mise en place par notre groupe de communiquer sur une marque Laboratoire Gilbert et donc avec un nouveau site on va revenir là dessus tout à l'heure Bastien qui a participé à l'une des visites justement qui fait partie des jeunes bonjour, oui, bonjour. Euh, donc c'était euh, chez Denis il me semble, oui, ça. et on va raconter ça euh, tout à l'heure, et donc Guillaume Roguez, euh, de la garantie jeune. Alors je l'ai dit, euh, la filière algue c'est une euh, filière historique en Pays de Brest, euh, au port de la ligne Dut, tout le monde euh, connaît ce petit port euh, où euh, arrivent euh, les guémoniers euh, chaque jour, un peu après, en début d'après-midi. Il euh, y a également la récolte d'algues de rive en Pays d'Iroise, euh, elles étaient euh, étalées, elles séchaient sur, euh, sur les dunes pendant euh, des années encore un tout petit peu. C'est aussi une filière jeune à fort potentiel de développement, notamment euh, via la consommation euh, alimentaire et puis des nouveaux usages, euh, notamment dans le secteur de la santé. On va revenir là-dessus. C'est une ressource exceptionnelle et non délocalisable, ça c'est très important. Et nous partons pour commencer sur les quais du port de la Nil d'Ute, rencontrer un gouémonier, il s'appelle Yvon Troidec. La saison de gouémon, pour parler d'elle, euh, commence au mois de mai et finit euh, fin septembre, début octobre. Pour ce qui est de l'algue la, de Digitata et pour ce qui est de l'hyperborea, celle qu'on voit derrière en train de débarquer, euh, ça commence mi-août euh, jusqu'à euh, mois de mai l'année prochaine. On est 35 Wémoniers sur la région Bretagne. Euh, 35 Wémoniers, donc ça veut dire 35 licences. Mais euh, une fois qu'on a la licence, il faut aussi rentrer dans, dans des critères, c'est-à-dire moins de 12 mètres les bateaux. Il euh, y a des, des jours de pêche, on ne travaille pas les jours fériés ni les week-ends. On sait protéger notre vie privée, un peu, quand même. Et euh, bon, il y a ça, mais il y a des horaires de pêche aussi. Il y a des secteurs de pêche. Donc tout ça fait qu'on est une, une pêcherie très, très réglementée. Tous nos bateaux sont géolocalisés, c'est-à-dire qu'il y a un GPS et qu'il ferait mer en permanence à notre, notre position. Et donc euh, Yphemer peut corréler euh, notre position euh, journalière avec les débarquements, c'est-à-dire qu'elle sait exactement où tel bateau a pêché, telle quantité, et ainsi de suite. Donc on est une pêcherie très très suivie. Avant d'être guémonier, vous étiez déjà dans le, dans le métier de la pêche ou de la mer, et quelle euh, formation ou parcours vous avez eu pour arriver à, au métier de guémonier Alors c'est une bonne question, effectivement. Euh, je ne suis pas d'une famille de guémonier, donc je ne viens pas euh, du milieu guémon ni pêche, euh, j'ai fait une première carrière dans la Marine Nationale. Et je suis rentré à l'école des Mousses à 16 ans. Hein. Et euh, j'en suis sorti à, après de la Marine à 30 et quelques. Et euh, bon, il fallait que je trouve un métier où j'arrête de, de voyager parce que tous les deux ans, je déménageais. Pour ma famille, ça devenait franchement lourd. Donc j'ai quitté la Marine et puis j'ai regardé un peu ce qui se faisait et comme formation, qu'est-ce que j'avais J'avais une formation maritime surtout. Donc euh, je me suis tourné naturellement vers le commerce et la pêche. Et dans la pêche, euh, j'ai trouvé le, les algues. Bon, je suis du coin quand même, donc je, je connaissais un peu les algues quand même. Mais je n'avais jamais imaginé faire Guémonier par contre. Et, euh, et l'avantage de cette pêcherie, c'est qu'elle était justement euh, bien, bien gérée. Et ce qui veut dire pérenne. Et ce qui est vachement important quand on se lance dans quelque chose, c'est d'avoir quelque chose de pérenne. Et couplé à cette pêcherie, il y avait la rade de Brest, et la pêche des, des coquillages en rade de Brest, qui pareil, est gérée sous licence, c'est un peu le même, le même principe de, de gestion, et donc c'est également une, une pêcherie pérenne. Et euh, le guémon l'été et la coquille l'hiver, pour moi c'était quelque chose qui me convenait parfaitement, et puis ça fait bientôt 30 ans que ça dure, donc j'avais raison, c'était pérenne. Je voulais savoir les avantages et les inconvénients du métier. Il n'y a que des avantages. Ah ouais. <rire> euh, L'avantage, bon, c'est qu'on est autonome, c'est qu'on est notre propre patron, hein. on, est, on gère notre entreprise, hein, parce que le bateau, c'est une entreprise. Hein. Euh, L'inconvénient, euh, c'était bien rester au lit le matin. Ouais. Je, on se lève euh, l'été, on se lève, euh, enfin on quitte ici à 4h en gros, 4h, 4h30. Donc euh, toi, c'est branle-bas tous les jours à, à 3h du matin. Quoi. Voilà. Et pour euh, retour à la maison vers 17-18h, Donc les nuits sont courtes, Bon, mais la saison est courte aussi, donc c'est juste un coup de bourre. Euh, voilà, il faut le faire, mais c'est juste un rythme à prendre. Je dirais que le gros inconvénient pour ceux qui aiment bien dormir, c'est plutôt celui-là. Pour ce qui est du reste, il y a, il y a... je ne connais pas de métier facile. Tous les métiers ont leurs avantages et leurs inconvénients. Et, euh... Mais celui de Guémonier a, a beaucoup d'avantages. Et dans le bateau, vous travaillez toute seule ou plutôt en équipe oui, alors tu vois, il y a des bateaux qui ont deux grues et d'autres qui ont une grue. Alors les bateaux à deux grues sont deux en général, et les bateaux à une grue, ben, on est tout seul. On a deux usines qui achètent 99% des algues. On a la chance d'avoir le plus beau champ d'algues d'Europe en face de, de chez nous. Donc c'est une ressource qui n'est pas délocalisable. C'est quand même une sacrée chance. Quoi. Et, euh, et la transporter, ça coûte très cher parce que c'est lourd, parce que c'est mouillé. Donc il est, là, leur intérêt, c'est de la transformer chez nous. Voilà, on a entendu euh, Yvon euh, Troidec avec sa passion, hein, et puis il aime bien, hein, il aime bien euh, transmettre. Euh, Patrick Leclerc, il euh, y a un fort intérêt quand même dans cette euh, filière algue. Euh, on l'a entendu, ce sont des gens euh, passionnés. C'est une filière euh, vraiment d'avenir pour le pays de Brest bah, C'est ce que je pense en tout cas, et c'est ce qu'on pense aussi à l'échelle du pays de Brest. Alors, euh, euh, elle est à la fois une filière d'avenir pour euh, notre territoire, mais filière d'avenir à mon avis même pour... Euh, pour la planète puisque euh, on sait que euh, la population augmentant euh, à l'échelle internationale avec euh, des difficultés d'approvisionnement en eau euh, et aussi des difficultés euh, d'approvisionnement en protéines et on sait que euh, par exemple les algues pourraient être une solution pour apporter euh, dans l'alimentation humaine euh, ces protéines donc euh, on voit bien que à l'échelle euh, macroéconomique il y a un intérêt et à l'échelle de notre territoire de par ces euh, aventures un peu individuelles il y a déjà quelques dizaines d'années et bien au fur et à mesure la structure c'est la, la filière s'est structurée avec à peu près 600 emplois concernés directement par cette filière algue. et donc dans le cadre de notre stratégie économique à l'échelle du pays de Brest on, on, on s'est penché face à un appel à projet de la région sur la filière à la fois pêche et aquaculture qui représente beaucoup d'emplois sur notre territoire et sur cette filière-là ALG notamment avec ces 600 emplois que je citais tout à l'heure. Ce qui frappe quand on commence à s'intéresser un petit peu à cette filière c'est la variété aussi euh, des emplois la variété euh, des structures il euh, y, a, y a vraiment un, un large panel hein, ça va de de Algoman qu'on a rencontré avec une petite structure avec une, deux personnes jusqu'au grand groupe adossé à des groupes internationaux c'est assez varié, je me tourne peut-être vers vous là, messieurs dans vos deux entreprises vous êtes adossé à des grands groupes internationaux on est sur quelque chose qui, qui est assez varié alors Effectivement, Danisco a été racheté par le groupe Dupont-de-Nemours en 2011. Et Dupont-de-Nemours, c'est un groupe international américain extrêmement important, plus de 60 000 personnes, voilà. ce qui nous permet aussi de bénéficier d'un support technique en recherche et développement très important. Voilà, c'est ça, c et, et avec également une variété de, de métiers dans vos mmh. entreprises. On va revenir plus en détail euh, tout à l'heure. C'est la même chose au laboratoire Gilbert, on retrouve toutes sortes de métiers. Oui, c'est le cas, tout à fait. Euh, donc laboratoire Gilbert, euh, ou le groupe Batteur, euh, puisque c'est comme ça qu'il se nommait à l'époque, a racheté en 1996 la marque Algotherme pour diversifier son activité et parce qu'il y avait un intérêt déjà fort des actifs naturels au sens large. Bon, les algues nous intéressent en termes d'actifs mais aussi de structurants dans nos formules. Donc la marque a été rachetée en 1996. Et dans notre usine, nous avons effectivement différents métiers, de la réception des marchandises, du contrôle qualité, de l'ingénieur process, jusqu'au doctorant pour travailler sur nos formules. Euh, évidemment, des opérateurs de, de, de production, des conducteurs de ligne maintenance. Donc les métiers sont très, très variés. Et nous avons une particularité chez nous, c'est que nous réalisons aussi de l'impression d'emballage, de la sérigraphie sont des, des euh, un secteur aussi à forte valeur ajoutée. Vous avez euh, parlé un petit peu là de recherche et développement justement. Euh, on est euh, sur quelque chose qui euh, est en, en croissance, qui euh, des nouveaux marchés qui se qui se développent et surtout donc voilà une, une création de valeur ajoutée ça c'est fondamental pour le territoire. Oui alors il faut savoir que l'aginate la en fait est utilisée dans différents secteurs. Hein. Vous en mangez tous les jours sans le savoir. Voilà donc utilisée dans l'alimentaire en tant que ou qu gélifiant. On l'utilise aussi dans l'industrie tout court mais aussi dans la cosmétique, aussi dans la pharmacie, voilà, donc, euh, comme gel gastrique. Donc effectivement, il y a des développements et on n'a pas fini d'entendre parler de l'alginate. Et les perspectives sont, sont immenses en fait Oui, puisque ça, ça va accroître en même temps que l'alimentaire, les y a besoin en en fait. Et le, vos marchés, ils sont, ils sont plutôt ici, ils sont plutôt à l'extérieur On l'a dit, vous êtes adossé à des grands groupes. Alors nos marchés sont dans le monde entier, mm -hmm. voilà. et on exporte en fait, essentiellement. Pour vous aussi, au Labrador Gilbert oui tout à fait, donc sur la marque, euh, enfin le groupe batteur c'est 1000 salariés, l'entité de l'Anderno euh, que je dirige c'est environ 110 personnes, euh, 20% du chiffre d'affaires c'est exclusivement de la cosmétique marine et nous exportons euh, 75% de, de notre production marque Algotherm euh, vers euh, le grand export notamment, et notre premier client c'est la Chine, donc euh, effectivement une exportation qui est très forte. Et une alors Yvon decks euh, nous l'avait dit, on l'a pas entendu là dans, dans le son qu'on vient d'entendre, mais euh, Yvon decks nous l'avait dit une source non délocalisable. Ça c'est un point important. C'est extrêmement important pour nous. Oui effectivement. Hein. Donc, la, la ressource vient essentiellement du Finistère Nord, donc on est idéalement placé en les temps Landerneau. Dernoux. Et, et il faut être proche de la ressource pour pouvoir euh, la transformer après. Oui, c'est mieux parce que, d'abord, il y a les coûts de transport, évidemment, et puis euh, une algue, il faut aussi la conserver. Donc, euh, si on devait transporter les algues sur des centaines de kilomètres, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. On ne pourrait pas la, la, la transférer de, enfin, sous sa forme euh, humide, en fait. Alors, Patrick Leclerc, on, on l'entend, il, il y a un fort potentiel sur, sur ce secteur-là. Euh, ça, c'est deux exemples, en fait, donc de, de travail avec les, les alginettes. Et il y a, vous l'avez cité, la, la consommation humaine également. On est au tout début, on est aux prémices en fait, finalement, de la consommation alimentaire aujourd'hui. Il faut avouer que, lorsque vous proposez à des gens de manger des algues, ce n'est pas forcément un réflexe naturel. Néanmoins, dans d'autres pays, dans d'autres continents, la consommation d'algues alimentaires est, est très importante. Après, c'est vrai qu'on a tellement de richesses sur notre territoire qu'on se dit bon, pourquoi aller manger des algues alors qu'on a en effet plein d'autres choses sur, sur la Bretagne. Néanmoins, ça commence à, à prendre. On voit aussi que les, les chefs commencent à, à s'y intéresser, parfois principalement pour donner une saveur mais relativement modeste. Mais de plus en plus, on, on, on va vraiment dans... dans la consommation d'algues telles quelles, avec euh, tout un tas de produits comme les haricots de mer, on peut, on, on peut manger des, des tartares d'algues, enfin on voit bien que on a là aussi un, un, un vivier de, un, un potentiel de développement alimentaire qui, euh, qui est non négligeable, à côté de euh, ben, ce qu'on a évoqué tout à l'heure autour de l'industrie, à côté des cosmétiques, à côté de la santé, euh, ce qui fait que, euh, encore une fois, on a beaucoup d'emplois qui peuvent être générés par ces filières, et je pense que avec la recherche qui est présente sur notre territoire, parce que faut l'exclure de, de ces emplois mais euh, que j'ai cité tout à l'heure, mais néanmoins, euh, on a de, de nombreuses personnes qui recherchent dans ce domaine-là, euh, dans les micro-organismes, les micro-algues, les algues. Euh, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à découvrir et beaucoup de potentiel inexploité, euh, mais il faut réussir à mettre justement en l'équation euh, cette recherche euh, parfois un peu théorique et puis euh, l'application euh, qui pourrait en être faite et, et, et les débouchés qui pourraient euh, en générer. L'information circule bien, les, les canaux, justement, parce qu'il faut mettre la recherche en, en lien avec, avec les entreprises. il faut Le pôle métropolitain du, du pays de Brest peut jouer un rôle, j'imagine, là-dedans. Comment ça fonctionne Ça commence à bien s'articuler ou c'est encore un peu compliqué On peut mieux faire. Voilà, ah. ça va être là, ce, que, ce que je vais dire. Euh, on a organisé une réunion il y, a, il y a deux mois, je crois, avec les acteurs de la filière et ainsi que des acteurs de la recherche. Et on s'est rendu compte, enfin c'était mon constat, moi qui suis un peu extérieur euh, des deux structures, euh, que en gros il y avait une volonté des entreprises d'aller vers la recherche et, et une volonté de la recherche d'aller vers les entreprises. Mais des fois les chemins ne se croisent pas vraiment et je pense qu'on doit mettre euh, des passerelles pour euh, faciliter euh, cela et, et faire en sorte que tout le monde en profite parce que on a tous intérêt à ce que ces recherches soient appliquées et les entreprises à, à développer des nouveaux produits, des nouveaux process après on est dans un champ aussi concurrentiel donc ça rend euh, cette discipline délicate parce que voilà, on ne peut pas euh, ouvrir à, à l'ensemble des personnes euh, autour de la table euh, des, euh, des, des, des, comment, des brevets il euh, faut bien euh, choisir et puis, euh, euh, mais il faut mettre en place des protocoles entre les entreprises et, et, et, et la recherche alors c'est vrai que là on a deux exemples euh, sur l'Anderno euh, d'entreprises qui ont une taille qui leur permet d'avoir aussi une recherche et développement interne mais néanmoins euh, la recherche à la fois fondamentale et la recherche applicable euh, est nécessaire pour euh, le développement de, de nouveaux métiers, de nouveaux produits pour demain. Ça passe aussi par une structuration de la filière. Au niveau de la formation, en fait. au départ, une meilleure réponse peut-être aussi de, de, de, de la recherche, de, de, de la recherche universitaire, je veux dire, euh, des écoles Alors, je, je crois que c'est ça le, le chantier auquel on va être confronté, c'est d'essayer de structurer cette filière tout en respectant euh, chacune individualité. Euh, cette filière qui démarre en effet de la recherche, mais qui va aussi de la partie récolte jusqu'à la partie euh, production et euh, ensuite distribution. Donc il faut qu'on arrive à, à mettre les gens autour de la table, euh, toujours en, en respectant euh, chaque, chaque entité, et euh, faire en sorte que cette filière à la fois réfléchisse à l'amont, euh, comment on fait pour intéresser les jeunes, on en parlait tout à l'heure, à ces métiers, comment on fait pour préserver la ressource, parce que la ressource elle est, elle est malgré tout euh, fragile, euh, on a certes le plus grand champ, je crois, de la minère d'Europe euh, au large douessant. Enfin, euh, ben il, faut, il faut le préserver. On a, je crois, une trentaine d'espèces qui sont récoltées sur les rives. Euh, là aussi, il faut préserver cette ressource. Donc il y, y a ça en amont à, à bien réfléchir. Et puis, et puis derrière, faire en sorte que des produits euh, puissent euh, se développer, des produits nouveaux, des produits qui... Euh, généreront derrière des, des emplois pour notre territoire. Donc euh, on a dans l'idée de créer ce qu'on appelle aujourd'hui euh, un cluster à l'échelle, alors peut-être pas que du pays de Brest, parce que je pense qu'il faut aller déjà jusqu'à Roscoff avec euh, le laboratoire qui s'y trouve et qui est, qui est très important, euh, mais essayer de travailler ensemble autour de cette idée de la de filière, de structuration, pour que euh, bon on puisse mettre les conditions euh, qui fassent que les uns et les autres, et les autres puissent se développer. Il y a un travail qui est mené avec le, le pôle de compétitivité, avec euh, le, le, le pôle mer Bretagne-Atlantique. Euh, je crois qu'il y, y a notamment un, un projet de, de culture de micro-algues sur Poulgastel d'Aoulas. c'est est... un projet, c'est en, en cours, hein, c'est en test. Et je pense que là aussi, il y a, il y a plein d'autres choses à, à explorer. Euh, je crois que dans les cartons des, des chercheurs, il y a, il y a plein d'idées. Maintenant, il faut que ces idées soient applicables, appliquées, et qu'elles génèrent derrière des productions notamment pour pouvoir générer de l'emploi. Donc c'est tout ça qu'il faut qu'on arrive à mettre en musique, à l'échelle bretonne, parce qu'on voit bien qu'on a pas mal d'entreprises en Bretagne, mais aussi à l'échelle du pays de Brest élargi, on va dire, où on concentre un certain nombre d'entreprises, et où on concentre une bonne partie de la ressource. Euh, Guillaume et puis Bastien, vous connaissiez cette filière, vous aviez une idée en fait de l'importance de cette filière sur le Nord Finistère, avant de, de commencer ces visites non, non, c'est une, une véritable découverte, effectivement. Euh, du coup, c'est vrai que c'est une filière dont, dont on entend parler. Après, aller questionner directement les, euh, les professionnels, c'était le cas pour M. Troidec, qui parle, effectivement, comme vous l'avez dit, avec passion de son métier. Euh, et puis surtout, aller euh, rencontrer tous ses employeurs euh, in situ, directement euh, au cœur des entreprises. C'est pour nous une chance, euh, en tant que professionnels de l'insertion, de, de découvrir tous ces métiers d'en apprendre un peu plus et euh, plutôt d'avoir une vision le plus concret possible, je pense que c'est le cas aussi pour euh, beaucoup de, de jeunes que l'on accompagne et qu'on amène à essayer de euh, sortir d'aller au-delà des représentations qu'ils peuvent avoir sur les sur les métiers, être au plus près de euh, ce qui se fait concrètement, c'est une grande chance mais, mais même chose en fait, ouais, c'est... Je pense, les algues, c est, c est, ça fait partie de, de toutes les ressources d'ici et, et c'est bien de, de mettre en lumière ces, ces métiers-là Vous imaginez, des, parce que Bastien vous êtes allé visiter l'entreprise d'Anisco, vous imaginez des structures de production quand même de, de cette taille-là c'est vrai qu'on pense souvent à l'agroalimentaire on, on pense pas aux algues en fait je pense Non, non c'est sûr, mais je pensais pas que c'était un site aussi grand pour, pour ce, un métier comme celui-ci et, et on est en zone urbaine en plus, on, on, est, en est, place, euh, oui. on est on est à Londres. Ça, ça compte aussi euh, les facilités de déplacement oui, pour voilà aller. Ça. Euh... Quand, quand bah, même en venant en voiture, c'est ça, ça dépend de quelle route on prend. On peut on peut vite tomber dessus, mais après si on connaît, c'est très bien. Alors on va parler maintenant dans un deuxième temps de l'emploi plus, plus directement. Quelques chiffres peut-être pour se rendre compte. D'abord pour la production, pour les guémoniers comme Yvon Troidac qu'on a entendu tout à l'heure, la récolte sur une, une belle année c'est d'environ 70 000 tonnes. Euh, pour une valeur de 2 700 000 euros. En emploi, ça représente 32 marins, dont 27 capitaines de, de navires. Hein. Il l'a dit tout à l'heure euh, Yvon Troidec, euh, souvent on est, on est seul à bord. 2300 tonnes pour les récoltants d'algues de rive, un secteur euh, qui est employé en, en 2015, pour les derniers chiffres, environ 300 saisonniers, pour euh, 16 professionnels établis, et 11 tonnes 3 pour les algoculteurs. Euh, en 2015, au nombre de deux, euh, donc on pourrait citer aussi les, les cultures de microalgues euh, avec euh, l'exemple de Julien à Gaumann qu'on va entendre euh, tout à l'heure et puis aussi du projet Sian hein, que je viens de, de citer par exemple sur, euh, sur Pougastel d'Aoulas avec les frères Gwenou, labellisé, labellisé par le pôle mer Bretagne-Atlantique. Pour ce qui est de la transformation en 2015, toujours 23 entreprises sur le pays de Brest ce qui représentait 446 emplois en équivalent temps plein. C'est euh, considérable. Les deux plus gros employeurs en termes de, de transformation, c'était donc le secteur de l'agroalimentaire et des cosmétiques, euh, des secteurs à forte valeur ajoutée, et puis un secteur émergent qui pointait le bout de son nez, celui de la santé. Euh, un mot peut-être sur ce secteur de, de la santé, Dominique Lecomte et la, la santé et, et les actifs naturels, je pense qu'aujourd'hui, les laboratoires, euh, je pense dans, le, dans la foulée des, des, des scandales sanitaires qu'on a pu connaître, s'intéressent de plus en plus aux actifs naturels. Les algues représentent un gisement très important d'actifs. Euh, beaucoup d'entre elles ne sont pas encore euh, connues ou exploitées. Et euh, Effectivement, il y a beaucoup d'avenir sur, sur ces actifs d'origine naturelle et d'origine algale en particulier. Le groupe Batteur s'intéresse depuis de nombreuses années à ces actifs, la mer, les algues, et nous avons engagé des programmes de recherche avec du screening, avec différents tests qui vont nous permettre de mettre sur le marché dans les années futures des dispositifs médicaux ou des médicaments avec des actifs d'origine algale. C'est peut-être le moment de parler des investissements importants qui sont faits dans ce secteur. Ça veut dire que vos deux groupes, croire vraiment dans le, le potentiel de, de cette filière, euh, que ce soit pour le laboratoire Gilbert ou pour Danisco, il y a eu des, des, des extensions, des bâtiments qui ont, qui ont grandi, des équipes qui ont presque doublé dans, dans les deux, deux cas sur ces, sur ces dernières années, on, on peut le dire donc Effectivement, nous avons investi donc, des sommes considérables, plusieurs millions d'euros, de, en fait, pour euh, augmenter notre production, notre capacité à produire. Et il y a eu effectivement aussi des embauches, on a embauché 15 personnes donc, dans ces années-là. Alors, quel type d'emploi par exemple C'est assez varié. Alors, hein. les, les emplois sur ce type d'usine sont, sont vraiment variés. Hein. Ça va de la réception à l'expédition des matières premières. Donc, il y a un, un petit côté administratif. Ensuite, nous avons des équipes de production. Donc, c'est une production à flot continu. Donc, on produit euh, jour et nuit, 24 heures sur 24, <coughs> toute l'année. Euh, évidemment, nous avons des équipements. Donc, il faut aussi les maintenir. Une équipe de maintenance aussi qui s'assure que les équipements. Euh, sont toujours en bon état et qu'on puisse les remettre en état si besoin, les maintenir, de la maintenance préventive, curative. Euh, aussi une équipe de contrôle, de contrôle qualité, s'assurer que les produits qui sortent de nos ateliers sont conformes et aux attentes de nos clients. Et puis aussi, donc, une équipe s'occupant, enfin, des personnes s'occupant plus spécifiquement de la sécurité et de l'environnement. Et avec, évidemment, des procédés qui évoluent, donc un ingénieur process qui nous aide. Euh, à introduire les nouveaux produits et optimiser nos processus de fabrication. Et, et des embauches qui sont un petit peu continues, il y, a, il y a une, deux embauches de temps en temps Alors il y a, il y a effectivement des embauches, déjà pour simplement remplacer les, les départs, il y en a, ça peut être des départs à la retraite ou des gens qui souhaitent, des personnes qui souhaitent aller vers une autre entreprise hein, ou continuer à, à travailler, enfin simplement travailler ailleurs. Euh, le recrutement n'est pas toujours évident, notamment pour ce qui est des métiers d'ingénieur, de, où on a un petit peu de mal encore à attirer les, les talents, je dirais, dans cette région, qui est pourtant très belle, mais c'est un fait, quoi. Et, Pourtant, c'est une région qui est euh, très reconnue pour la recherche océanographique, pour les, les Alpes, c'est un peu le parent pauvre Ce c'est pas, pas une question de... c'est pas le, le fait que ce soit les Alpes, c'est simplement, c'est vrai que les gens méconnaissent cette région de la Bretagne. Moi-même, avant de venir, je ne la connaissais pas, je viens vraiment de loin, j'ai traversé toute la France pour venir ici, je viens d'Alsace. Et euh, voilà, c'est une région qui est magnifique, mais euh, voilà, il y a peut-être une méconnaissance et on a un petit peu de mal quand même à convaincre les, les personnes de venir. Par contre, les personnes, quand elles, sont, quand elles viennent, quand elles s'installent ici, sont ravis et n'envisagent ne, pas de repartir. Alors je vous propose d'écouter euh, tout de suite, ça va nous permettre de découvrir un petit peu la, la variété euh, des métiers. On va partir euh, pour la préparation en conditionnement euh, au laboratoire euh, Gilbert tout de suite, avec euh, Bruno, un premier, euh, un premier collaborateur euh, qui a été euh, interrogé par euh, les jeunes notamment. On va découvrir un petit peu qu'est-ce qu'il y fait. Je fais partie pour l'instant des plus anciens donc euh, préparateurs euh, sur les machines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 Voilà, on vient d'entendre de, un, un premier exemple. Euh, le, les laboratoires Gilbert ont embauché, ont embauché beaucoup euh, même, puisque vous avez déménagé euh, récemment. Oui, nous avons eu la, la chance de déménager en début d'année euh, 2016. Nous avons investi 12 millions d'euros pour un nouveau site de production euh, d'une surface de 6500 m carrés, euh, Et nous avons aussi de nouveaux équipements avec un nouveau standard que nous avons mis en place en termes de, de qualité, nous avons élevé assez considérablement le niveau d'exigence pour nous préparer aux normes qui nous seront posables demain et aussi pour gagner des parts de marché. Je vous parlais tout à l'heure de dispositifs médicaux. Ce sont également des produits qui seront fabriqués très prochainement en 2017 sur notre nouveau site. Euh, en, en un an, vous êtes passé de, de euh, 10 millions de, de produits finis à, à presque le double oui, nous avions donc en 2015 fabriqué environ 10 millions de produits finis, donc de, de produits qui sont achetés par les consommateurs, sur de la cosmétique principalement, des produits pâteux, des liquides, des tubes, des pots, des flacons, enfin différents produits que l'on peut retrouver dans les, dans les rayons de cosmétique. Et cette année, nous allons fabriquer environ 85% d'unités supplémentaires, donc environ 18-19 millions, 18, millions d'unités cette année donc avec effectivement des embauches que nous avons réalisées pour assumer cette charge de travail supplémentaire. Et je rejoins l'avis de, de mon voisin concernant les recrutements qui sont parfois un peu difficiles. C'était une période compliquée pour trouver tous les profils dont nous avions besoin. Vous avez entendu tout à l'heure le témoignage d'un préparateur. Nous avons dû aussi renforcer ces équipes-là puisque nous avons multiplié par 5 le tonnage fabriqué sur le site et euh, ça a été assez compliqué sur ce poste-là de préparateur donc c'est la personne qui va fabriquer euh, le vrac pâteux ou liquide et aussi sur des postes de conduite de ligne où ça a été particulièrement compliqué Vous, vous recrutez des stagiaires régulièrement, ça passe aussi un petit peu par là le, les recrutements, c'est-à-dire se faire connaître accueillir des jeunes c'est une politique de chacune de vos deux entreprises Oui, c'est une politique de l'entreprise euh, ceci dit ça reste quand même assez compliqué c'est-à-dire que le en ce qui nous concerne, le stage doit être un échange gagnant-gagnant entre les deux parties, c'est-à-dire que le stagiaire est présent pour acquérir des compétences et il faut que cette expérience soit partagée entre les deux entités. Donc il faut que, et ça c'est un impératif, en tout cas c'est la règle que l'on se donne, il faut que l'on puisse avoir le temps d'accompagner ces stagiaires et de les former aussi puisqu'ils sont là pour apprendre. Et donc, il nous faut du temps. Et dans une période de croissance très forte, cette année, c'était particulièrement aussi compliqué. Néanmoins, pour revenir sur les échanges entre les étudiants ou la découverte de l'entreprise, je pense qu'il faut qu aussi nous, les industriels, on fasse des efforts pour faire connaître nos entreprises. Et je pense le plus tôt possible. C'est-à-dire que nous en avons déjà parlé avec M. Leclerc. Euh, je pense que des visites d'entreprises, euh, de collégiens, de lycéens, il faut qu'on rende euh, visibles nos entreprises et qu'on fasse découvrir des métiers qui sont passionnants. Euh, nous avons aujourd'hui un outil industriel qui s'est beaucoup modernisé avec de la robotique, avec des choses très intéressantes. Il faut que l'on montre ces outils-là pour donner envie aux jeunes de venir chez nous. Et ça c'est vrai, euh, euh, je me tourne vers euh, Guillaume euh, Roguez là plus tôt, euh, c'est vrai qu'on on voit des métiers très très techniques, on l'avait vu déjà euh, par le passé hein, sur le domaine agroalimentaire, hein, euh, des, des lignes qui sont très très modernes, des, qui exigent du coup des compétences vraiment euh, spécifiques. Très spécifiques et puis comme vous l'avez dit, donner envie, je pense mm -hmm. que ça c'est vraiment euh, au cœur, je partage tout à fait euh, votre avis là-dessus. Euh... Un exemple très concret, on a entendu tout à l'heure sur cet extrait euh, de l'échange avec euh, M. Troadec, le, le Guémonier, zafinatique qui prenait du coup la parole. Elle, elle a du coup pu mener à travers euh, cette visite et puis euh, ensuite auprès d'Algoman, euh, une enquête métier qui euh, du coup lui a fait découvrir aussi, euh, vous parliez de tout ce qui est métier de conducteur en ligne, euh, je dois vous donner des, de ces nouvelles. Elle est rentrée en formation de conducteur en ligne du coup, auprès du Greta euh, il y a euh, à peu près trois semaines. Du coup voilà une future très bonne candidate à vous proposer. <rire> et, et qui connaît <rire> sur la filière, les... et, et qui via, connaît via particulièrement visites. la filière. Je n'oublie mmh. pas mon cœur de métier qui a la mise en relation, comme vous voyez. <rire> Euh, Arnaud euh, de Delafont, même chose, euh, vous accueillez des stagiaires Oui, alors je, effectivement, je de d'avion des stagiaires, il y a aussi des contrats de qualification, hein, des personnes qui travaillent chez nous pendant un an, deux ans, donc ce oui. sont souvent des... Enfin, euh, euh, ils travaillent chez nous, c'est une formation aussi diplômante, hein, ce qui leur permet d'acquérir un, un diplôme, et éventuellement euh, pouvoir être de bons candidats à l'embauche après. Nous avons aussi des intérimaires, lorsqu'il y a un surcroît d'activité, et la plupart de nos opérateurs ont été en fait, euh, embauchés après une période d'intérim qui leur permet de bien découvrir l'entreprise et ensuite d'être formés. Patrick Leclerc, un des intérêts de cette filière, c'est la variété des métiers qui sont proposés. On va de, de la manutention jusqu'à des secteurs de, de recherche très précis. Alors, en passant par la récolte, oui. euh, donc on, en effet, on, on a un spectre très important. Et puis derrière cela, ce sont des produits qui sont vendus. Donc il faut du marketing, il faut en effet de l'emballage, il faut tout un tas de métiers donc, pour que cette filière... Euh, soit euh, la plus euh, opérationnelle possible donc euh, euh, vraiment euh, dans ce domaine là des algues on peut découvrir plein de métiers euh, différents et, et je vais rebondir juste sur ce qui a été dit tout à l'heure c'est vrai qu'on a tendance euh, en Finistère à avoir du mal à, à se vendre on a je pense un ouais. territoire qui est l'un des plus beaux euh, de France mais je ne suis peut-être pas objectif <rire> on a euh, en effet des personnes qui sont euh, attachantes qui sont euh, travailleuses qui sont... mais on a du mal à se vendre à la fois vers l'extérieur et aussi sur les filières concernées. Et Je crois qu'il faut qu'on arrive à l'échelle de notre territoire, du pays de Brest, à développer cette culture un peu d'entreprise et cette culture de territoire avec cette identité forte, avec toutes nos, nos qualités, qui font que une fois qu'ils ont traversé la France, comme l'exemple de mon voisin, ils y restent parce qu'ils découvrent un territoire attachants et ils ont du mal à repartir. Je vous propose d'écouter euh, un autre exemple de métier. Alors, euh, là, avec euh, je pense euh, très qualifié, euh, Régis Interlong, il est ingénieur procédé euh, chez Danisco. On va dire qu'il y, qu y a trois étapes principales. La première, c'est l'extraction des algues donc euh, pour obtenir euh, l'alginate. Ensuite, la précipitation et le séchage donc euh, pour obtenir le le produit sec, euh, le produit sec qu'on a fabriqué et puis ensuite la dernière partie qui consiste en fait à faire euh, le, le, euh, le mélange euh, pour, euh, pour obtenir le produit tel que les clients euh, euh, désirent l'avoir. Comment ça se passe quand il y a des baisses de production on va dire Parce que vous parliez que vous stockez mais il y a sûrement des ruptures de stock ou au moins des, des sous-productions comment vous arrivez à gérer euh... alors le, le but justement c'est de pas d'avoir au minimum des arrêts de production d'accord donc c'est la gestion du stock c'est le travail quotidien d'avoir la gestion des stocks voilà, c'est euh, euh, sûr que les années on a énormément beaucoup d'algues c'est un peu plus facile en termes de gestion des stocks les années on a où on a moins d'algues, euh, on va dire des algues locales, ben à ce moment-là, on va, va compenser avec les, les algues d'importation. Voilà, on vient d'entendre, on est sur des, des processus qui sont aussi, on a l'impression, en constante évolution. Et ça, c'est parfois difficile de trouver des candidats en adéquation avec, euh, quelque part, des, des métiers qui s'apprennent aussi beaucoup sur le tas. Oui, vous avez raison, les métiers s'apprennent effectivement sur le tas. Après, bon, là, on vient d'entendre un ingénieur procédé qui a aussi une formation à la base d'ingénieur, qui a aussi de l'expérience, il a travaillé dans plusieurs usines avant de venir chez nous, et qui met à profit son expérience pour nous aider sur nos, sur nos process. Mais la, la formation, il n'y a pas de formation diplômante qui permette d'apprendre à extraire la à des algues. Ça n'existe pas, hein. forcément, on apprend sur le tas, avec des gens expérimentés, et le, le, les, les procédés évoluent, évidemment, oui des gens expérimentés et adaptables aussi, qui sont capables de... Euh, voilà, de, de, de qui ont la curiosité aussi pour, pour faire évoluer leur poste. Oui, tout à fait, donc les, les, tout le monde est force de proposition pour faire bouger les choses et donc on les aide dans ce domaine-là. Même chose pour les laboratoires Gilbert, c'est aussi euh, une des clés. Oui, et ça nous a beaucoup servi justement pour justifier nos investissements, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut être euh, l'entreprise agile, il faut savoir évoluer avec son marché. Et donc pour être plus compétitif, il faut aussi être imaginatif sur des nouveaux procédés. Nous avons aussi un ingénieur process qui est en charge d'améliorer de, de, les process, d'augmenter la productivité. Et c'est indispensable aujourd'hui pour être présent demain et après-demain. Il faut développer des procédés qui vont être plus performants que, que ce que nous avions hier et, et ce que nous avons aussi dans d'autres entreprises pour être plus performants tout simplement. Voilà, et c'est vraiment essentiel, puisqu'il ne faut pas se leurrer. Il y a aussi une concurrence hein, qui existe, hein, et notamment euh, en Chine, où vous savez comme moi que les, les, les coûts salariaux ne sont pas les mêmes, donc c'est très important, effectivement, d'augmenter nos rendements d'extraction, notre productivité. Et, et euh, d'avoir euh, voilà, une valeur ajoutée importante, parce que c'est ça aussi euh, la, la clé pour se défendre par rapport justement aux concurrents chinois. Tout à fait, donc se diversifier, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, la ginate est utilisée en alimentaire, dans l'industrie, mais aussi dans l'industrie pharmaceutique et cosmétique. Voilà. Et euh, on utilise de plus en plus la ginate aussi en tant qu'excipient. On va maintenant passer à la troisième partie de cette émission, on va revenir plus spécifiquement sur les visites d'entreprise et donc sur les, le potentiel pour les jeunes qui cherchent à intégrer la filière d'algues. Sur RCF, en direct avec Webzine Eco, nous poursuivions cette émission sur la filière algue en Pays de Brest. Je me tourne maintenant vers l'un des jeunes qui a participé aux visites, Bastien. Peut-être, est-ce que c'est possible de, de nous expliquer, Bastien, comment, passé, comment se sont passées ces visites et dans quel contexte ils se passent Qu'est-ce que vous avez fait avant Comment est-ce que vous, arrivez, vous êtes arrivé vers la garantie jeune et vers ces visites d'entreprise je suis en fait à la mission locale d'où je suis suivi, euh, ma conseillère m'a conseillé d'être de, de suivi par la, euh, la garantie jeune pour euh, voilà se me remettre dans, dans le bain niveau entreprise. Et du coup, les visites d'entreprise, c'est un bon moyen de, de voir ce qui se passe dans les entreprises. Ça permet de, de casser un peu les idées reçues, de découvrir de l'intérieur d'une manière un peu peut-être sans, sans pression, en fait. Oui, voilà, c'est exactement ça. Voir comment ça se passe dans les entreprises, c'est le but. Est-ce que vous en aviez fait avant, des visites d'entreprise comme ça, Bastien euh, Non, je n'avais jamais osé en faire, en fait. Et, et rencontrer, euh, ce que mmh. vous, avez découvre, vous avez découvert un certain nombre de, de métiers. Alors là, euh, précisément euh, chez Danisco, ça permet de rencontrer aussi, et c'est le cas aujourd'hui, euh, euh, des responsables de, de sites, démystifier un peu aussi. Euh. Mais surtout, ça fait, euh, les visites d'entreprise, ça, ça permet d'avoir moins de pression face aux employeurs, en fait. C'est un peu comme un, un espèce d'essai, en fait, pour entrer dans, oui, dans, dans les entreprises, de découvrir... Ah. Qu'est-ce que... Alors, ça, ça donne des idées pour, pour envoyer votre CV, là, maintenant, vers certaines filières. Vous connaissiez peut-être cette filière déjà vous Non, pas je connaissais pas la filière, mais c'est... Comment dire C'est une, une filière qui pourrait m'intéresser, intéresser, du coup. Euh, Guillaume, euh, je me tourne vers vous, c'est euh, on, on euh, le cas sans doute de Bastien, il va revenir euh, là-dessus sans doute euh, après, mais les jeunes ont certaines formations, n'imaginent pas que, euh, même avec leurs qualifications, euh, ils peuvent euh, prétendre à, à des métiers euh, comme ceux de la Figuerague. Oui, il y a cet aspect découverte, et puis euh, au, au sens large, ce sur quoi on essaye de travailler au maximum, c'est sur euh, cette curiosité. Euh, faire en sorte, du coup, de euh, créer un cadre dans lequel on, on peut euh, euh, faire ses rencontres avec les employeurs. Euh, c'est aussi travailler sur, alors on, on l'a entendu, hein, du coup, euh, Bastien le disait, c'est découvrir des secteurs qu'ils ne connaissent pas nécessairement, quand bien même ils ne se destinent pas forcément à la filière algue, euh, c'est aussi, du coup, euh, pouvoir... Euh, tout simplement, la plupart du temps, faire ce sur quoi on travaille beaucoup à la mission locale, travailler sur tout ce qui concerne les savoir-être, savoir se présenter, pouvoir du coup échanger avec un employeur, pouvoir préparer son argumentaire. Lorsque l'on mène une interview et qu'on va à la rencontre des gens, c'est aussi une manière de structurer sa pensée, de pouvoir présenter ses arguments. C'est ce qui peut se jouer dans un second temps, lors d'un entretien d'embauche par exemple. En tout cas, ça rentre en parfaite cohérence avec ce que l'on peut faire lors des ateliers collectifs. Et du coup, c'est un très bon complément et sur lesquels on, on va revenir. Je vous propose d'écouter euh, un, l'une de ces interviews, comment ça se passe, se mettre dans l'ambiance. On va aller euh, chez Algoman, euh, donc le, fondé par Julien Racot, euh, c'est sur la commune de Pludalmézot, précisément au, au port de, de Porçal. Euh, on s'est retrouvé dans la, le, le, le petit hangar, en fait, euh, la serre plutôt, euh, où est produite euh, la spiruline, euh, autour d'une petite table, et puis juste à côté des, des grands bassins. On écoute. Ah, il y a cinq ans, c'est c'était très peu connu, on dirait qu'une personne sur dix connaissait la spiruline aujourd'hui je pense qu'on est plutôt à 5, 5, personnes sur 10. donc, donc ça, ça bouge bien, ça, ça se développe et, et ça se développe parce qu'en France on est plus de 150 à 200 producteurs de spiruline dans le nombre de fermes en France on est les, les premiers au niveau mondial parce que voilà il y a toute une fédération, une école qui, qui est unique au monde parce que des chercheurs ont, et des hommes de cœur voilà, qui travaillaient à l'ONU ont, ont découvert la spiruline dans des missions humanitaires en Afrique. Ils et, se et sont dit, mais en France, là, on va développer une ferme pour, pour développer des projets humanitaires. Et donc, euh, moi, j'ai eu la chance de faire cette formation hier, dans un lycée agricole. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, grâce à tous ces petits producteurs un peu partout dans la France, ben, ça crée... Euh, bah ça crée une dynamique qui fait que c'est relayé par les médias et de plus en plus dans les, dans les journaux. Et vu que les gens, en essayant la, la spiruline, ils en consomment. Et, et vu que ça apporte vraiment plein de choses pour la santé, ceux qui le laissaient sont, sont conquis. Et, et puis après, bah voilà, les gens en parlent et ça fait, fait une boule de neige. Et du coup, et au niveau de la production, ça prend combien de temps pour créer le produit entre la récolte et tout ça Eh bah, bien, ça va très vite. On, si on récolte l'algue, on la sèche en deux jours, après elle est, broyée. elle est broyée, ça fait trois jours, on la fait mariner, ça fait, ça fait quatre jours, et puis le cinquième jour elle est mise en pot. Et donc en une semaine, en fait, on peut passer de, de l'état voilà, dans le milieu sauvage à le petit pot vendu sur le marché. Quoi. Ça nous prend une petite, une petite semaine. Et vous produisez combien du coup à peu près alors combien on produit d'algues fraîches, ouais, euh, sèches Sèches euh, sèche, par exemple. À l'année Ouais l'année oui. À l'année, euh, je sais pas trop exactement, euh, je, dirais, euh, je dirais une tonne peut-être. Une tonne d'algues sèches. Ça fait environ plus de 10 tonnes d'algues fraîches quoi. Je ne suis pas le premier à faire les algues. Hein. Il y a d'autres entreprises en Bretagne qui existent depuis déjà 15-20 ans, qui aujourd'hui embauchent 10, 15, 20 salariés, et qui se développent et se développent chaque année. C'est-à-dire que voilà, c'est une nou nouvelle alimentation, nouveaux nouveau produit, ça prend du temps, mais une fois que c'est lancé, c'est lancé. Quoi. Et au niveau de la concurrence, c'est assez rude ou ça passe Alors, il n'y a pas de concurrence en non. fait. Ben non, vu que je ne sais pas si tu manges des algues, toi. Non, ça être très bah voilà, donc on va dire qu'il y a un marché énorme encore à, à développer. On n'est pas. Marché n'est pas saturé quand il y a de la concurrence et quand le marché est saturé et qu'il faut se battre pour réussir à vendre son produit parce que l'autre entreprise va, va essayer de la vendre moins cher, faire des promotions, tout ça. Nous on on, développe, on, on vend, on fait connaître déjà les algues à des gens qui n'ont jamais mangé. Donc on crée notre clientèle en fait. Okay. Donc la clientèle elle, elle a créé quand tu crées une entreprise. Eh ben, tu crées aussi ben, tes clients, tu vas vers le client, t'expliques ce que tu fais. Si tu arrives à convaincre le client que ton produit est, est bon et que ça lui parle et qu'il t'en achète, ben, souvent le client, s'il est satisfait, il reviendra vers toi. On l'a bien senti, hein, Guillaume, dans cette visite. On est dans un pro face à un produit nouveau, en fait. Et puis, ben, c'est n'est pas forcément évident de, de passer le pas, de goûter, <rire> y compris pour les jeunes. On voit toute l'importance de la communication, oui, là-dessus, et puis de la découverte. Donc, effectivement, outre la production, il y a toute cette nécessité, ce qui est très, très bien fait dans ce cas-là, de, de communiquer sur, sur ce qu'est ce produit. Je crois que c'était mon cas, et je pense que c'était le cas des jeunes aussi qui ont participé aux visites. Je ne connaissais absolument pas la spiruline avant, de, avant cette visite-là. Donc, oui, oui, oui, oui, passer le cap de, de, pouvoir, de pouvoir goûter le produit, c'est pas mauvais du tout, c'est un goût un peu iodé, du coup c'est plutôt agréable. Et, et un aspect un peu, un peu visqueux, un, peu, un peu, peu épais. Alors Bastien n'était pas là ce jour-là, oui. mais euh, Bastien, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours euh, Avant, quelle formation est-ce que vous avez en fait mais En fait, j'ai une formation de logisticien. D'accord. Et, euh, et la, la formation ne, ne vous a pas permis dans un premier temps de trouver... Quels qu qu sont les, les freins aujourd'hui en fait euh, pour aller vers, vers l'emploi euh... bah Souvent, euh, dans, dans ma branche de métier, souvent, le, le frein, c'est le permis de conduire. Ah. Et quand on ne l'a pas, ce n'est pas évident de trouver un job. C'est-à-dire qu'il faut aller euh, voilà, vers le, bon, là, là où il y a de, de, de, ouais. de l'emploi ouais. Alors, dans le cas de, de, des entreprises, notamment Danisco, que vous avez visité, on est dans une zone urbaine. On peut aller, en oui. fait, finalement, de Brest jusqu'à Landerneau en train. Euh, y des, y des, y des il y a des réseaux de, de transport, aussi. il y a des bus aussi à, à Landerneau. Euh, je me tourne vers Patrick Leclerc qui sourit Il y, a de bus. <rire> il y a des bus. Euh, ça, ça permet de voir, justement, ces visites d'entreprise, que ça, ça peut ne pas être un frein, en fait. Oui, bien sûr. Euh, C'est euh, alors la, la garantie jeune par contre permet de d'aider à, à passer ce, ce permis. Euh, C'est votre cas peut-être. Oui, je suis en train de faire les démarches. Ouais. <rire> on est en train, du coup euh, concernant Bastien, effectivement de récupérer tout ce qu'il faut pour pouvoir monter les, les demandes d'aide financière. On sait bien, c'est le cas pour nombreux jeunes que l'on accompagne. En attendant, effectivement, comme on l'a dit, il y a tout à fait euh, des possibilités alternatives au permis de conduire, euh, tout ce qui est site de covoiturage, etc. On a aussi d'autres partenaires qui travaillent euh, beaucoup là-dessus sur, sur tout ce qui concerne la mobilité. Et le permis de conduire, ça reste un atout très très important et l'un des objectifs primordiaux dans le cadre de cet accompagnement d'un an sur la garantie jeune. L'allocation garantie jeune permet aussi, en partie, pour beaucoup de jeunes de, de pouvoir financer ce permis de conduire. Voilà, parce que le dispositif de la garantie jeune apporte une, une allocation pendant une durée limitée Nous sommes sur un accompagnement d'un an mm -hmm. qui est un accompagnement du coup renforcé. En fait, ça correspond à l'élargissement de, de, de ce que peut bénéficier un bénéficiaire du RSA et du coup, on s'est rendu compte effectivement que beaucoup de jeunes n'ayant pas encore 25 ans ne pouvaient pas bénéficier de cette allocation et se retrouvaient parfois dans des situations de précarité importantes sortie d'études, diplômées ou non, et n'ayant pas forcément toute l'expérience professionnelle qu'il faut pour arriver sur le marché. Donc ça permet ce SAS aussi, et cette allocation permet de sortir un peu pour certains de, de l'urgence tout simplement, hein, de, de, la, de la subsistance, et, et aussi du coup de, de financer des choses très importantes, comme l'a dit Bastien, comme le permis de conduire. Parce que les jeunes sont qualifiés tout à fait, effectivement. Bastien a tout ce qu'il faut, à la fois l'expérience professionnelle et puis, et puis le diplôme qu'il faut pour, pour travailler en tant qu'employé libre-service. Il a eu de nombreuses expériences en stage. Là, effectivement, alors, il y a des bonnes nouvelles quand même, Bastien, a priori. Oui, bien <rire> sûr. <ouais. rire> C'est en train mais... de se, se, se bien se goupiller et se mettre en place. C'est ça. A priori, Bastien devrait signer un contrat début janvier. Là, donc, D'accord. C'est aussi euh, l'accompagnement la, euh, de la garantie jeune, j'imagine, qui a permis euh, d'aider. Il y a des, des, par des, des, des travaux collectifs en groupe qui permettent de oui, libérer un peu, le l apprendre oui, à s'exprimer. Voilà, voilà, comme ça, comme vous dites. Et c'est surtout euh, apprendre à communiquer avec, avec un groupe aussi. Ça, ça peut aider. Je me tourne vers les, les responsables d'entreprise. C'est vrai qu'on n'imagine pas forcément en fait ces petits freins euh, qui, qui font qu'il y, y a des personnes qui sont qualifiées euh, à un endroit et presque juste à côté, il y, y a du travail, mais euh, ça, ça ne se rencontre pas ces, ces deux mondes. Comment, comment ça se fait alors s'agissant du permis de conduire, euh, puisque c'est un exemple qui a été donné tout de suite, euh, moi j'ai des salariés qui viennent travailler en vélo. Donc euh, la chance d'avoir un site industriel à proximité d'une ville comme celle de, de Landerneau permet aussi, et parce que aussi c'est un peu dans, dans l'esprit aujourd'hui d'être plus écologique, plus éco-responsable en tout cas, j'ai un certain nombre de, de personnes qui viennent à l'entreprise euh, en vélo. Donc, euh, ce n'est pas toujours un frein. Euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est la rencontre entre l'employeur et, et le demandeur d'emploi qui est surtout euh, très importante. Et donc, il faut favoriser ces rencontres-là, la découverte des entreprises, comme je disais tout à l'heure. Et puis aussi, euh, quand on est, on est en recherche d'emploi, ben, il faut avoir une veille permanente sur les postes qui sont proposés. Et quand on est confronté à une situation particulière, on n'a pas de véhicule ou pas de, de permis de conduire, ben, évidemment, sur son territoire proche. Euh, il faut oser franchir les portes, en fait, pour les jeunes en particulier, c'est-à-dire que de, des rencontres informelles même, presque, pour venir passer les portes de l'entreprise, rencontrer le, les gens bah, Effectivement, il faut, il, faut, il faut oser le faire, il faut écrire, il faut euh, se, se connecter. Euh, on parlait de mobilité, pour moi, là, si on parle de recherche d'emploi, c'est clé, en fait, la mobilité. Il faut accepter à un moment de se dire bah, « voilà, je vais quitter l'endroit où je suis né, où ouais. mes parents habitent, pour aller chercher du travail ailleurs. Voilà. Ouais. » Ça, il faut vraiment le faire, il faut vraiment l'accepter. Euh, donc, la mobilité, oui, alors maintenant, on parlait du permis de conduire, ça peut être un, ça peut être un souci pour travailler chez nous si on est sur des équipes postées. Hein, donc, euh, venir à 4h du matin ou 5h du matin à l'usine en vélo, bon, ça peut être un petit peu embêtant, enfin, selon où on habite. Donc, effectivement, c'est quand même mieux d'avoir le permis de conduire. Après, il n'y a aussi le covoiturage. Hein, mmh. ça, c'est une chose. Et la bien. mobilité, c'est très important. Il faut, faut garder ça à l'esprit. Hein. Oui, ça l'a toujours été dans le monde du travail. Et ça le sera toujours. Oui. Et le covoiturage s'organise aussi au sein des entreprises. C'est-à-dire oui. une fois que vous avez mis le pied dans l'entreprise et que vous avez fait connaissance avec un certain nombre de collaborateurs, il y a un covoiturage qui se met en place et nombre de salariés viennent à deux, trois ou plus dans, dans, dans les véhicules. Donc euh, il y a des solutions. Alors, ça, c'est pour les questions de mobilité, pour les questions donc de, de faire savoir, de faire connaître euh, Patrick Leclerc. Il y, a, il y a un gros travail, là, on sent quand même, hein, d'information. De, de, il y a en effet un gros travail qu'il faut faire collectivement. Euh, les filières elles-mêmes reconnaissent qu'elles euh, bah, ont besoin aussi de, de se faire connaître, de faire connaître leur métier, parce qu'elles elles sont en difficulté par rapport au recrutement, ce qui est quand même paradoxal. Hein, dans, une, dans un pays où, où le chômage est important, avoir des difficultés de trouver des... Les personnes adaptées aux postes qui sont proposés. donc on voit bien qu'il y a une, une coïncidence entre les deux mondes là, qui n'est pas tout à fait euh, optimum euh, donc il faut en effet que les entreprises communiquent que les collectivités aussi euh, euh, ben, en profitent pour communiquer sur le monde dans l'entreprise une, une entreprise c'est pas on vient de l'entendre ce ne sont pas des gens qui sont hors sol c'est des gens qui, qui connaissent leurs salariés qui connaissent leurs problèmes aussi qui connaissent les problèmes de mobilité par exemple donc euh, on doit connecter aussi les entreprises et le monde des élus et puis le faire aussi avec les chambres concernées, les chambres de commerce notamment et d'industrie, les chambres des métiers, de façon à parler de l'économie. Je pense qu'on a tout intérêt à parler de l'économie. Plus on en parlera, plus on suscitera des vocations. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui avec donc en direct sur RCF avec WebZineco. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette émission. Merci. merci, aussi pour merci pour pour votre